Bonjour à tous, bienvenue sur Xbox Je suis content de vous retrouver pour cette vidéo Une vidéo un peu spéciale puisque je vais déballer Ce qu'il y a là-dedans Dans ce joli petit carton juste là-dessous euh, C'est un objet qui n'existe pas en France Qui a été à gagner uniquement aux états unis Il y a eu 5000 euros gagnant euh, dans, un, dans une chaîne de restaurants aux états unis Toutes les 10 minutes En achetant un menu on pouvait gagner ce qu'il y a là-dedans C'est parti Allez on y va Alors D'ailleurs ce gros carton qui est le carton d'origine, vous voyez, ça vient des États-Unis. Voilà. Alors, si on regarde un peu plus près, il s'agit d'une Xbox One X. Voilà, vous voyez là. Qui vient du restaurant Taco Bell. Donc, c'est une édition spéciale pour le restaurant Taco Bell. Vous voyez que même le carton livraison à l'intérieur est un peu aux, aux couleurs et aux vagues de la boîte. Hop, on va sortir ça. Ça se Alors c'est la première fois que je l'ouvre. Euh, je ne euh, l'ai jamais ouverte encore, donc euh, c on, on la découvre ensemble. Donc la console, la voilà, dans sa boîte, toute neuve. On la met sur le côté. Et si on s'approche un petit peu, on voit qu'on a encore d'autres petites choses. Ici on a le support de la console pour la mettre à la verticale. Des petites cartes bonus, un abonnement 3 mois au Xbox Live, un abonnement au Game Pass et une autre carte Taco Bell. Voilà, bon, on va mettre ça sur le côté, c'est pas grave. Et enfin, une manette élite et pas n'importe laquelle. La manette élite blanche qui fera, euh, qui fera office d'une future vidéo euh, très prochainement. On peut juste au moins peut-être l'ouvrir. Alors quand je vous dis que c'est neuf, c'est neuf de chez neuf. Voilà, la manette. Dans son écrin tout gris. Mais elle, on en reparlera dans une autre vidéo. La manette par là-bas, son étui par là-bas. Le carton, on l'a Et maintenant, on s'attaque à la bête. Hop, on prend. Est-ce qu'on a autre chose qui la tient En dessous, oui. Hop, c'est parti Donc comme vous le voyez, la console, elle n'est pas de la même couleur que toutes les autres Xbox One X. C'est vraiment une couleur dédiée pour cette édition limitée Taco Bell. On va l'ouvrir. Et c'est reparti. Des petites cartes d'abonnement au Game Pass, au Xbox Live Gold. Estampillé ta Là-dedans, la petite boîte à accessoires. Qui contient une brique de mousse à la place de la manette. Puisque la manette est déjà à côté. Un câble HDMI. Toujours les mêmes, et de l'autre côté, un câble d'alimentation américain. Bah ben oui, la console, on la trouve qu'aux États-Unis. C'est parti, on sort la bestiole. Bon, l'emballage, il n'y a pas grand chose de spécial, si ce n'est qu'effectivement, on voit la console, on voit le logo Taco Bell là-haut. Pareil sur la tranche. C'est une boîte un peu standard, légèrement remaniée pour cette édition. Alors, vous voyez, elle est vraiment neuve. On va essayer d'ouvrir ça un peu proprement parce que je tiens bien à garder quand même l'objet plutôt que les sorts. Là, voici la console Taco Bell, édition limitée Platinum. Donc, en fait, elle a un dégradé de blanc vert argenté. Vous voyez devant, on reconnaît bien, bon, c'est une Xbox One X après, mais, mais c'est une version que vous ne verrez pas normalement en France, sauf ceux qui l'ont apportée, comme c'est le cas ici. Voilà, on fait le tour. Elle rappelle un peu l'édition toute blanche qui est sortie récemment. Sauf que là, voilà, on a une version dégradée, blanc vers le gris. Il ne nous reste plus qu'à essayer de l'allumer. On a branché la console. Venez, rapprochez-vous. Petite originalité de cette console, quand on appuie sur l'allumage. Attention, écoutez bien. C'est le bruit d'une cloche. Ben forcément, on est chez Taco Bell. Donc voilà, c'est l'originalité de cette console. Euh, donc, comme je vous le disais, ben on la trouve qu'aux États-Unis. Donc, si vous voulez trouver ce collecteur là ça sera sur eBay principalement. Euh, on a réussi à l'avoir un prix assez correct depuis, les prix sont envolés, mais vous pouvez toujours essayer. Je vous dis à très bientôt. Merci de nous avoir suivis et je vous invite à venir sur xboxlive.fr. Ciao!